Bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Les Boss Ladies Show, nous sommes sur évangile TV et je suis le pasteur Grasse, votre hôte. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va vous faire évoluer encore puisque nous sommes là pour ça, pour vous faire évoluer et dans un second temps, tout à l'heure, nous serons, je serai avec deux de mes chroniqueuses et ensemble, nous allons aborder cinq attitudes qui t'ouvriront des portes. Il y a cinq attitudes cette année qui vont t'aider à t'ouvrir des portes. Pourquoi est-ce que des portes doivent être ouvertes Parce que pour réussir, en fait, tu as besoin d'opportunités. Euh, il ne suffit pas simplement d'avoir un don, un talent, d'être qualifié pour réellement réussir. Si tu t'appuies sur juste tes qualités et tes compétences, tu pourras réussir jusqu'à un certain niveau. Mais il faut savoir que pour atteindre d'autres niveaux, il faut que des, des personnes qui sont déjà devant toi, des personnes qui ont fait ce à quoi tu aspires, puissent t'ouvrir des portes, puissent te, euh, te permettre en fait, d'entrer, d'accéder à ces sphères. Il y a des sphères qui sont fermées. Les sphères du, du business, en l'occurrence, sont des sphères qui sont fermées. Et c'est comme les sphères politiques, ce sont des sphères qui sont littéralement fermées. Et on a l'impression que c'est une élite, simplement, euh, qui y a accès. Tout simplement parce que, pour avoir, euh, parce que les sphères politiques ou les sphères euh, financières sont des sphères de pouvoir. Et les sphères de pouvoir sont des sphères qui sont, j'ai envie de dire, euh, très bien gardés. Les codes de succès sont des codes qui sont très bien gardés. Et euh, euh, parmi ces codes, il y a ces, cette capacité-là, en fait, ces attitudes-là que tu dois développer qui vont te permettre tout simplement de te faire remarquer, mais de la bonne façon. Il s'agit pas d'arriver à un endroit et puis de commencer à faire du bruit, à te vendre et à dire que voilà, tu es extrêmement génial, tu es ceci, tu es cela, non. Il s'agit ici de pratiquer des principes tout simples et qui sont en plus des principes bibliques. Parce que lorsqu'on étudie, par exemple, la vie de Joseph, on se rend compte que Joseph a quitté une situation dans sa famille, une situation, j'ai envie de dire, euh, euh, Assez, assez banal, il habitait avec ses parents, avec euh, ses frères et ses sœurs, et, et on peut même voir que dans l'histoire de sa famille, sa famille va être euh, confrontée à la pauvreté, au manque, d'accord? Mais il avait un rêve, Joseph, autour de au-dedans au, au de lui, et en plus de ce rêve, il avait aussi un don parce qu'il savait interpréter les rêves. Mais voyez-vous, ce n'est pas parce qu'il avait le rêve et qu'il avait un don que en fait, ça suffisait pour lui ouvrir des portes. Bien sûr que le don peut ouvrir des portes, mais ce qui va te maintenir en fait et qui va maintenir les portes ouvertes, ce sont les attitudes que tu vas développer en plus de tes dons, en plus de tes compétences. Ça signifie que ton caractère est extrêmement important pour là où tu veux aller et ce que tu veux faire. C'est vrai. On n'en parle pas souvent. Si tu vas euh, par exemple faire une école euh, de, de une école euh, de Business, ou bien si tu commences tout simplement une étude de marché, si tu commences à t'intéresser à ce que tu veux vendre, à ce que tu veux faire, à ce que, euh, au, au domaine dans lequel tu veux te lancer, on, va pas, on ne va pas dans une école de management ou dans une école de marketing, une école de business, une école de commerce, on ne va pas de te, te, te parler des principes qui vont te permettre en fait de garder les portes ouvertes, les principes qui vont te permettre d'avoir encore plus d'opportunités. Non, on te donnera des choses techniques. On te dira oui, euh, tu sais, pour faire du marketing, il faut que tu investisses dans, euh, dans tel autre domaine. Il faut que tu fasses tel type de publicité, etc. Mais il faut que tu comprennes que euh, toutes les personnes dans la parole de Dieu qui ont réussi n'avaient pas toutes ces techniques marketing, mais Bizarrement, il maîtrisait ces choses-là. Il les maîtrisait parce qu'en fait, ils étaient profonds, parce que en réalité, ils travaillaient profondément leur caractère, leur attitude, la personne qu'ils étaient. Et je t'assure qu'au-delà de tes compétences, de tes dons, de tes qualités, pour te maintenir à un certain niveau, il faut surtout développer ses attitudes, ses habitudes, euh, ses traits de caractère, d'accord Parce qu'il euh, est question pour toi, pas simplement de gagner de l'argent, mais de te maintenir à une sphère de pouvoir. Et ça, c'est important. Dieu nous a donné le pouvoir. Et le pouvoir qu'il nous a donné, il est spirituel. Et avec le pouvoir que Dieu t'a donné, tu es capable d'influencer. Dieu t'a donné sa parole. Avec sa parole, en fait, tu influences ton caractère et tu évolues. Mais pourquoi est-ce que tu dois évoluer dans ton caractère? Parce qu'il est question pour toi de posséder les territoires. Il est question pour toi, en fait, de de, de dominer sur la terre. D'accord? La domination n'est pas réservée aux personnes euh, euh, voilà, que l'on peut voir aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui, qui dirigent en fait le monde. Et, et tu dois savoir que tu as ta place pour diriger le monde. D'ailleurs, si tous les chrétiens gagnent leur place pour diriger le monde, je pense que le royaume de Dieu, en tout cas l'évangile, va avancer beaucoup plus vite. Imagine si dans ta ville, il y a un maire chrétien. Imagine si... Euh, D'ailleurs, j'ai été vraiment, vraiment édifiée, par une femme de Dieu euh, américaine et au fait au départ quand j'ai commencé à suivre cette femme de Dieu c'est parce que je sais qu'elle est prophétesse et je sais qu'elle était dans les affaires et euh, pas plus tard euh, que bah, en début décembre 2022, j'ai commencé à voir qu'elle elle, elle, s'est lancée dans la politique. Elle s'est sérieusement lancée dans la politique et elle a eu une place dans sa ville en tant qu'adjoint au maire. Et j'étais juste émerveillée. Je me suis dit, waouh, c'est possible. Tu peux être une femme de Dieu, tu peux être une businesswoman et tu peux aussi te lancer dans les domaines où tu sais que tu vas avoir du pouvoir, où tu sais que tu vas pouvoir influencer, tu vas avoir. Euh, euh, la possibilité en fait de changer les choses et je vais vous prendre un deuxième exemple c'est l'exemple d'un producteur nigérian un producteur euh, euh, nigérian qui est marié aussi à une, une comédienne enfin une actrice nigérienne les deux sont chrétiens. Je sais qu'il euh, est producteur, il est acteur, il est, il est aussi chanteur. Et en fait, les deux se sont convertis à Jésus il y a à peine quelques années de cela. Et en fait, ce sont des personnes qui impactent énormément. Pourquoi Parce qu'ils sont restés, en fait, dans leur milieu. Euh, Nollywood, je pense que vous connaissez. Nollywood, c'est euh, cette grosse, grosse, grosse machine qui produit des films euh, nigériens et ghanéens. Et en fait, euh, ils ne sont pas sortis de ce milieu-là. C'est fou, hein? ils ne sont pas sortis de ce milieu-là. Ils ont changé leur vie parce qu'on peut voir leurs leur témoignages euh, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Et ils sont restés, il est resté producteur de films, sa femme est restée actrice et chanteuse et il a rajouté quelque chose à sa vie. Et là, ça m'a challengée, là, ça m'a édifiée. Je l'ai vu à plusieurs reprises intervenir dans des églises où il prêchait, en tout cas, il parlait bien de la parole de Dieu. Euh, et vous savez, à ce moment-là, moi, je suis comme vous, tu doutes un peu, tu te dis, est-ce qu'il est vraiment chrétien Est-ce que c'est vraiment un vrai, vrai, vrai chrétien Ça nous arrive, hein, lorsque les gens très, très connus se tournent vers Jésus, on doute un peu, parce qu'on ne les connaît pas très bien, et puis on connaît leur milieu, et on se dit, est-ce qu'il est réellement chrétien et, euh, et je me suis aussi posé la question, donc j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de voir et j'ai trouvé, euh, j'ai vraiment trouvé plusieurs plusieurs vidéos d'eux où ils partageaient des témoignages, etc. Et j'ai su dans mon esprit que non, en fait, ils ont vraiment été touchés, ce sont vraiment des, des chrétiens. Et ils ont commencé à impacter le milieu de Nollywood en fait, le milieu euh, du cinéma de leur pays, de, du continent africain, ils ont commencé à impacter et là, euh, il s'est lancé dans une carrière politique. My God Il s'est lancé dans une carrière politique. Il a dit, je dois devenir président. Je dois devenir président du Nigeria. Donc, il s'est lancé. Il a carrément créé un parti politique, etc. Et je vous assure qu'il se positionne très bien. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas encore président, mais il est déjà considéré comme un un, un, un politicien. Et vous imaginez un politicien, euh, acteur producteur, qui est chrétien et qui va à l'église, qui fait même des chants chrétiens. C'est vrai que on se rend compte que, en fait, Dieu nous donne la capacité d'influencer et d'être dans des sphères de position, dans des sphères de pouvoir. Donc, en tant que femme, tu ne dois pas simplement te dire « Ok, moi, je veux juste faire mon argent, d'accord, je veux faire mon argent, je vais lancer mon petit business et puis mon petit business va commencer à fonctionner. Et puis ça va, après tout, moi, je veux juste vendre mes perruques. Quand je vends mes perruques, j'ai mon argent qui entre et puis c'est bon. » Non, tu ne dois pas te contenter de cela. C'est-à-dire que tu dois toujours penser au fait que que, en fait, tu dois aller de gloire en gloire. Là où tu es, c'est peut-être que tu as déjà accès en fait à ce niveau où tu entreprends et tu peux viser plus loin. Après l'entrepreneuriat, il y a quoi Après l'entrepreneuriat, il y a en tout cas euh, l'entrepreneuriat où tu te finances toi-même. Il y a ensuite l'entrepreneuriat où tu euh, crées de l'emploi. Ok, après ça, il y a quoi Après ça, il y a l'investissement. OK, après ça, il y a quoi Après ça, il y a la liberté financière où tu n'as même plus besoin de travailler. Okay après ça, c'est toi qui investis de l'argent à gauche et à droite. Après ça, c'est toi qui euh, te fais des contacts pour simplement continuer à nourrir et à nourrir et à nourrir encore ton business, etc. Après ça, il y a quoi Après ça, il y a toi qui impacte parce qu'en même temps, ta vie, en fait, devient une source d'inspiration. Ce que tu fais inspire les autres. OK, on n'est pas inspiré par les personnes qui font... Euh, qui ne font rien ou qui font juste le strict minimum. Personne n'est inspiré par quelqu'un qui fait juste le strict minimum. On est inspiré par des personnes qui se lancent et qui, qui ont euh, cette audace de croire en fait que tout est possible et que si Dieu nous a ordonné de, de, de dominer sur la terre, d'assujettir la terre, d'influencer, ça veut dire que c'est possible. En réalité, toutes les promesses de Dieu dans la Parole, te concerne toi et me concerne moi. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais te donner donc ces cinq attitudes qui vont t'ouvrir des portes et des attitudes que je disais tout à l'heure que Joseph a pratiquées. La première attitude, c'est l'intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité L'intégrité, c'est la capacité de vivre en fait dans la vérité. L'intégrité, c'est la capacité de marcher dans la vérité. Dans la vérité, je rajouterai aussi à vérité l'authenticité, c'est-à-dire que tu ne te fais pas passer pour ce que tu n'es pas. Vous savez, les gens riches détestent une chose. Ce sont les personnes qui se font passer pour des riches. Donc, tu n'as pas besoin de te faire passer pour ce que tu n'es pas tu dois rester la personne que tu es. Est-ce que ça, ça signifie, oui, mais euh, par exemple, euh, si je m'habille bien, je me fais passer pour un riche alors que je n'ai pas d'argent. Non, ça ne veut pas dire ça. Tu, vois, le, tu dois te de toute façon, tu dois te, te, te, tu, tu dois te soigner, tu dois soigner ton apparence et tu dois faire attention parce que ton apparence aussi renvoie un message. C'est très important, mais euh, tu ne dois pas te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas dans tes discours. Tu ne peux pas dire, ah oh oui, j'ai tel million d'euros alors que tu ne les as pas, tu vois. Dans tes discours, tu ne peux pas ça ne sert à rien de raconter des mensonges parce que les gens autour de toi qui ont déjà accès à cette dimension savent repérer le mensonge. Ah, les gens autour de toi qui ont accès à cette dimension, cette dimension de prospérité, cette dimension financière, ils savent reconnaître le mensonge. Si tu n'as pas l'argent d'aller dans un euh, super chic restaurant, ça ne sert à rien de te mettre euh, à, à découvert, juste pour y aller parce que toutes tes copines ont la possibilité d'y aller et que tu veux absolument y aller. Ainsi, on aura l'impression que voilà, tu es comme, tu es comme elle etc., etc. Vous savez, récemment, euh, j'ai une amie euh, qui a euh, une amie qui est très, très bien, très riche et tout, qui me disait ah ce serait bien qu'on se fasse un resto, etc. Et moi, dans mon esprit, je me suis dit ouais, elle quand elle dit qu'il faut qu'on se fasse un resto, je sais tout de suite que elle va vouloir m'emmener dans un resto où je vais devoir dépenser 500 euros. Je n'ai pas ce type d'argent. Ben, j'ai anticipé, je lui ai dit, OK, c'est moi qui t'invite et je t'invite au restaurant de mon choix. <rire> Mais vous savez, c'est important, c'est important de savoir vivre en fonction de ce que vous avez aujourd'hui. OK, ça va vous donner de la sagesse, OK La sagesse dans la gestion. Et en, ensuite, il faut savoir en fait, là où tu es, améliorer ce que tu as, faire en sorte que ce que tu as soit présentable, faire en sorte que ce que tu as soit effectivement admirable, que même ceux qui y ont se disent Wow, avec ce qu'elle a, c'est admirable. Et vous voyez ce que j'ai fait, c'est quoi C'est que je n'ai pas, je ne, je ne laisse pas cette amie m'inviter au resto, bien que je pense que c'est ce qu'elle voulait faire. Je, je préfère le faire moi. Pourquoi Parce que dans ma ment, je n'ai pas une mentalité limitée. Ok, je sais ce que je suis capable de dépenser, je n'ai pas une mentalité limitée et surtout il y a quelque chose que je déteste, c'est je ne veux pas être une beggar, je ne veux pas être celle qui, celle qui tend la main parce que la personne en face de moi, elle est financièrement comme ceci, comme cela. Je dis non, je connais mon Dieu, je sais que Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire. Donc je... Je suis capable aussi de financer, d'inviter une personne qui est plus riche que moi au restaurant. Regardez, généralement, quand euh, les gens, quand il faut que tu fasses un cadeau à quelqu'un qui a déjà beaucoup d'argent, on se creuse le cerveau. Mais qu'est-ce qu'on peut lui offrir de plus? Mais il a déjà, mais il a déjà tout. Mais qu qu'est-ce qu que tu peux offrir de plus à quelqu'un qui a tout? Écoutez-moi bien, personne n'a tout. Personne, ça n'existe pas. Personne n'a tout. Il faut faire preuve d'ingéniosité, OK? Il faut faire preuve de créativité. Et c'est ça aussi, là où tu vas aller, l'endroit où tu veux aller, c'est un endroit où les gens ont l'habitude de donner, n'ont pas l'habitude de prendre, mais de donner. Quand tu es dans les sphères de pouvoir et dans les sphères de succès, tu vas te rendre compte que ce sont des personnes qui ont l'habitude, qui ont la mentalité du donner. Ils n'ont pas l'habitude de prendre. Mais quand tu es dans des sphères de pauvreté, tu verras que les gens dans la pauvreté ont plutôt l'habitude de recevoir. Pourtant, la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, ça signifie qu'il faut que tu fasses attention. Quand Dieu t'ouvre une porte, ce n'est pas pour que tu deviennes un mendiant. Donc quand Dieu t'ouvre cette porte, quand Dieu te fait rencontrer ces personnes, ne commence pas à te comporter comme un arriviste, parce que tu vois oh, une belle maison, et tu vas vouloir en fait que la personne elle va te dire ah, je peux t'offrir ça, ok, je peux t'offrir ça, ok. On refuse pas les cadeaux, vous voyez, parce que sinon c'est de l'orgueil. Mais il faut apprendre à être équilibré. Donc il y a, y a des, des fois où, par exemple, ton ami te dit je t'invite au resto, mais c'est la dixième fois qu'elle t'invite au resto, tu dis non c'est bon, c'est moi qui t'invite cette fois. Il faut, c'est important d cette mentalité-là. Pourquoi Parce que sinon tu vas continuer à vivre comme ça, comme ça, comme ça, où tu dépendras des gens et en fait Dieu te fait rentrer dans une sphère de pouvoir mais toi tu fonctionnes toujours comme quand tu étais dans cette sphère de pauvreté et en fait tu dépends encore des gens parce que les pauvres dépendent des riches et quand, tu, quand Dieu veut t'ouvrir, ouvrir ton champ de possibilités, il te fait rencontrer d'autres personnes qui ont d'autres mentalités, il faut maintenant que tu transformes ta mentalité. Ok, donc l'intégrité, vivre et marcher dans la vérité, ne pas te faire passer pour ce que tu n'es pas. Très bien. Ensuite, deuxièmement, ce serait la reconnaissance, la reconnaissance, la reconnaissance, savoir dire merci. Ok, tu remarqueras que, que les personnes qui sont euh, qui sont réellement prospères, euh, prospères, selon euh, dans l'âme, dans l'esprit et financièrement sont des personnes qui ont des valeurs vraiment profondes. Tu dois avoir des valeurs profondes et te faire remarquer par rapport à ces valeurs. Tu, te, tu ne te fais pas remarquer quand tu arrives à un endroit et tu es là, tu es le plus loud possible. C'est toi qui crie, c'est toi qui parle fort. Euh, quand tu arrives à un endroit, tu as des vêtements kilométriques pour qu'on remarque que c'est toi qui est là. Non, il faut que tu optes pour la sobriété en tous les cas. Quand tu arrives à un endroit que tu ne connais pas, opte pour la sobriété. Maintenant, maintenant, ce que tu dois faire et ce que tu dois revêtir absolument, c'est la reconnaissance. Et je vais te dire pratiquement comment est-ce que tu revais la reconnaissance lorsque tu arrives dans un milieu que tu ne connais pas. On t'ouvre la porte, tu regardes droit dans les yeux, avec un sourire, tu dis merci. Oh, on t'invite à t'asseoir, tu dis merci. D'ailleurs, tu ne t'assois pas tant qu'on ne t'a pas invité à t'asseoir. Ha! <rire> Tu ne t'assois pas tant qu'on ne t'a pas invité à t'asseoir. C'est comme ça, il faut que tu aies ces règles, ces principes au-dedans de toi et que tu saches que ce sont des principes de grandeur. Parce que si tu arrives à un endroit que tu ne connais pas et tu tu ne sais pas qui sont les personnes qui sont en face de toi, toi, tu vas juste t'asseoir. Tu ignores totalement qui est qui est en face Je me souviens, je crois que c'était en 2000, on est en 2022, c'était en 2019. En 2019, euh, je ne travaillais pas et euh, je sais que c'était le Pôle Emploi qui m'avait envoyé, en fait, une... Euh, J'étais auto-entrepreneur et le Pôle Emploi m'avait proposé de faire euh, une semaine, c'était une semaine de stage dans l'entrepreneuriat avec d'autres jeunes femmes de mon âge, de ma génération, qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, donc pendant une semaine, on se voyait, c'était vraiment tout un programme un séminaire bien établi, etc. Et vous savez, la grâce que j'ai, c'est que j'ai grandi dans l'Église et dans la maison de Dieu et je suis convaincue que c'est... En fait, c'est en plus de l'éducation de mes parents, mais l'éducation spirituelle que j'ai reçue m'a aidée, en fait, à, me, à véritablement me forger, forger mon caractère et mes attitudes, vous voyez. Donc, c'est pas... Euh, C'est pas juste des attitudes pour faire que comme si je suis quelqu'un. Non. En fait, ce sont des valeurs profondes que j'ai en moi. Et donc, on est parti on est parti donc euh, à, à ce séminaire pendant une semaine. On faisait plein d'activités, etc. Et vous savez, j'étais tellement à l'aise. J'étais tellement à l'aise à parler au public, à m'adresser aux gens, que euh, les, les, les personnes qui animaient en fait euh, ce temps de séminaire m'ont remarqué. Ils m'ont remarqué parce que je n'étais pas attentiste comme les autres femmes qui étaient là. Ils m'ont remarqué parce que... Je n'étais pas en train de mendier. J'entendais je, certaines femmes parler qui disaient « Oui, mais euh, on veut faire ça, mais bon, l'État ne nous donne pas de l'argent. Oui, mais nous, on, on veut faire telle chose, mais bon, il n'y a pas telle chose. » Et moi, je ne parlais pas comme ça. Je ne parlais absolument pas comme ça. Pourquoi Parce que j'ai la parole de Dieu avec moi, guys. Et donc, je ne parlais pas comme ça. Et à cause de mon langage, qui était totalement différent, je me suis fait remarquer non seulement de, ben, de mes collègues qui étaient... Dans la même situation que moi, qui ne travaillait pas et qui était en train de, de, de, de lancer un business, en fait, elles, déjà, elles m'ont remarqué. Et je me souviens que quand on sortait de là et qu'on rentrait chacune à la maison, certaines, en fait, m'ont collé et me posaient des questions. Mais, mais toi, mais qu'est-ce que tu es venue faire à ce stage Moi, je leur ai dit très sincèrement, très sincèrement, je suis venue parce que euh, j'avais rien à faire à la maison et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était de l'entrepreneuriat. Je voulais bien euh, sûr y participer pour rencontrer des gens. Voilà, donc je voulais rencontrer des gens. Et euh, elles étaient étonnées, elles m'ont dit, mais non, mais tu ne devrais même pas être là, tu dois peut-être faire autre chose, etc. Et à la fin de la semaine, euh, donc la, la mairie de la ville, euh, enfin le, le, le pôle emploi de la ville, à la fin de la semaine du séminaire, a invité donc euh, euh, les personnes, les élus, euh, a invité le maire, toutes ces personnes-là à venir en fait assister aux différentes présentations euh, de projets, etc. Et toutes les personnes qui passaient, euh, toutes les filles là, chacune parlait de son projet. Moi, je suis venue, j'ai parlé de mon projet. Et les filles qui étaient là posaient des questions aux mères. Mais vous voyez, les questions qu'elles posaient, c'était vraiment des questions de désolée, mais des questions de mendiantes C'était oui, mais pourquoi on n'a pas ci? Pourquoi on n'a pas ça? Oh, la vie est injuste, etc. Moi, je faisais autre chose, je faisais différemment. Dans ma façon de parler, c'est comme comme si j'y étais déjà, c'est comme si je le vivais déjà. Et je me souviens, il y avait une entrepreneur que je connais très bien maintenant, aujourd'hui, et qui est entrepreneur déjà à l'époque et qui avait créé une marque de cosmétiques qui était présente pour parler aux femmes et leur dire, voilà, vous pouvez le faire, regardez-moi, j'ai commencé en tant que femme de ménage, voilà où est-ce que j'en suis. Et elle m'a remarqué, elle est venue vers moi, elle m'a dit, euh, vous n'êtes pas comme les autres. Hein. Et le maire m'a remarqué. Et vous savez ce que le maire m'a proposé Le maire m'a proposé de rejoindre l'Assemblée, parce qu'ils ont des assemblées en fait, de rejoindre l'Assemblée où ils votent en fait certaines choses pour la ville. Bon, j'avais beaucoup de choses à faire, responsable de la louange, etc. etc Et sur le coup, j'ai dit oh non, non, pas vraiment, pas vraiment intéressé. C'est dommage, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Mais en fait, quand je me suis fait remarquer ce jour là, j'ai compris que la parole que nous portons en nous est celle qu'il nous faut pour gravir les échelons. Et qu'il n'y a rien d'impossible. Ok? Rien d'impossible et, euh, et ce jour-là, je me suis fait remarquer, pas parce que je, je criais, je parlais fort, etc. Déjà, j'étais correctement vêtue, je me rappelle très bien, j'avais euh, euh, un beau blazer rose et tout, très mignonne, vous voyez, très propre sur moi-même et quand je parlais, je parlais de façon posée, je souriais, je disais merci, etc. Je disais merci aux personnes qui nous servaient, mais je me rendais compte que les autres n'avaient pas forcément ces habitudes-là et considéraient comme à qui les choses comme acquises les choses qu'on leur donnait en fait et ça c'est une mentalité qui tue donc la reconnaissance pour tuer l'ingratitude, dis merci tout le temps. On t'ouvre la porte, tu dis merci. On tire la chaise, tu dis merci. On te sert, tu dis merci. Il y a un, un, un, un, un, servant qui vient, enfin, un serviteur qui vient pour, euh, euh, comment dire, pour euh, euh, te servir à table. Tu dis merci. Tu regardes bien cette personne dans les yeux. Tu dis merci. Pourquoi De toute façon, la personne qui est en train de servir, tu ne sais pas ce qu'elle va devenir demain. Donc ne la méprise pas. Tu dis merci. Dès qu'on t'ouvre une porte, tu dis merci. Ok J'ai tellement, tellement de choses à vous dire. Ensuite, la troisième clé, c'est l'humilité. L'humilité, c'est le fait d'apprendre à rester à sa place. C'est important. Il y a quelques années de cela, euh, euh, je, travaillais, euh, je travaillais dans une grande société, je vais faire le nom, dans une grande société ici à Paris. Et en fait, on a organisé et j'organisais mon premier gros événement avec plus de 1000 personnes qui participaient à, à cet événement, des personnes qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et on a organisé cet événement au CNIT, à la Défense, et il y avait TF1. Et vous savez, j'ai compris, j'ai compris, il faut être humble. C'est pas parce qu'il y avait toutes ces grosses têtes et toutes ces personnalités que tout aussi, du coup, tu commences à te comporter comme si tu es une personnalité. Non, j'allais vers les gens avec beaucoup d'humilité. Je disais bonjour, je faisais des grands sourires. Les gens s'arrêtent toujours sur les personnes aimables et gentilles. Toujours, toujours, toujours. Et ça retient-le. Donc, l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. C'est l'orgueil qui précède la chute. Si tu commences déjà à te comporter comme si, comme si, alors que tu sais très bien que tu n'es pas encore là-bas, malheureusement, ça va te rattraper au bout d'un moment. Donc, à chaque fois que Dieu t'ouvre des portes, sois humble, sois généreux, sois euh, euh, vraiment dans, dans, dans, dans la gentillesse et dans le respect. Et donc, la quatrième clé, c'est le respect des principes. Une chose à dire, c'est que Partout où tu iras, partout où tu iras, il y a des principes à respecter. Quand tu es dans, euh, dans la sphère scolaire, tu as des principes à respecter. Tes professeurs, tes proviseurs ont établi des règles et tu dois apprendre à les respecter. Écoute-moi bien, si tu es étudiant, tu ne sais pas encore respecter les règles que le simple proviseur a instaurées tu ne vas pas respecter les règles lorsque tu vas arriver dans une sphère de pouvoir. OK, donc il faut apprendre à respecter les règles là où tu es établi. Ça veut dire quoi À chaque fois que tu vas quelque part, il faut que tu apprennes à repérer qui sont les personnes qui dirigent. Les personnes qui dirigent généralement dans un endroit ne sont pas forcément les plus vues, ne sont pas forcément celles qu'on entend le plus. Il faut que tu observes quelle est la personne qui gère. Et tu fais attention à tout ce que tu vas faire. La première chose que je disais, repérer quelle est la personne qui gère, qui est la personne qui dirige ou qui sont les personnes qui dirigent, quelles sont les voix, OK Les voix qu'on entend, les voix qu'on écoute, les voix les plus importantes dans le lieu où tu es, OK La deuxième chose à laquelle euh, tu dois faire attention, ce sont les règles. Comment est-ce que ça fonctionne Si on t'ouvre une porte quelque part, pose-toi une question, comment est-ce que ça fonctionne Tu as un nouvel emploi, ne te dis pas juste « Bon, j'ai signé mon CDI, je, mon CDI dit que je dois être là-bas à 8h du matin, et donc à 8h du matin, je vais y être. » Il n'y a pas que ça à savoir. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans le contrat et qui font partie de la culture d'une entreprise. Et donc, il faut que tu ailles vers tes collègues qui sont là depuis des dizaines, des vingtaines d'années pour leur dire « Ok », pour leur demander « Alors ça fonctionne comment ?» Tu dois te renseigner, il y a des choses qui ne seront pas écrites sur un cahier, sur un contrat, mais il y a des choses qui seront écrites dans les mœurs. Ok, il y a des choses qui seront écrites dans les mœurs, dans les mentalités, dans les habitudes des gens. Et tu dois pouvoir étudier la culture écrite d'une entreprise et la culture qui n'est pas écrite, les habitudes, les mœurs, les comportements des gens. Tu dois pouvoir l'étudier et ne pas te dire, oh moi je suis original, je suis unique. Quand je vais arriver là-bas, je vais faire l'originalité. Non. Non, non, non, non, ne fais surtout pas ça, tu vas échouer. Ne fais pas ça, ne joue pas la carte de l'humilité, de, de l'originalité. Et j'ai dit un jour, j'ai dit un jour aux Canadiens que, en fait, tu... Le jour où tu deviens original, c'est le jour où tu meurs à toi-même. Donc tant que tu n'es pas mort à toi-même, tu ne peux pas devenir original, ne sois pas original. Tu es encore vivant, continue à apprendre. Quand tu meurs à toi-même, quand tu ressuscites, tu deviens original. Pourquoi Parce que Jésus, pour être original, a dû d'abord mourir à la croix. Et quand il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, c'est là qu'il a pu être original. Pourquoi Parce que c'est le seul qui est mort et ressuscité. Très bien, c'est clair. OK, donc ça ne te sert à rien d'aller à des endroits pour te dire OK, j'ai signé un nouveau contrat. Bon, maintenant, je fais comme je veux. Oh, ma petite jupe, euh, machin là, que je voulais absolument porter, je la porte. Non, tu dois tout étudier. Tu dois étudier le code vestimentaire du lieu où tu travailles. Oui, tu dois étudier le code euh, euh, euh, verbal, le code du langage où tu travailles. Oui, si tu es du genre parce que tu as grandi dans un quartier particulier, très wesh, wesh, tu ne ne pas emmener ça là-bas. N'emmène pas ton quartier là où tu vas, s'il te plaît. N'emmène pas ton quartier, n'emmène pas ta ville là où tu vas. Tu n'es pas ton quartier, tu n'es pas ta ville. Ok Ouh, j'espère que je te réveille. Et le dernier conseil que je vais te donner, donc la cinquième attitude, c'est l'honneur. L'honneur. Tu dois absolument apprendre à applaudir les autres. Ok Parce que si je dis l'honneur comme ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu dois apprendre à applaudir les autres. Tu dois être constamment en train d'applaudir. Tant pis s'ils si se disent « Oh, c'est un lèche-botte celui-là. » Tant pis s'ils si se disent « Oh, mais lui, il est trop comme ci, comme ça. Oui, mais lui, n'achat, Non, tu dois apprendre à applaudir les autres. Tu, tu, tu applaudis les autres là où ils sont. Tu applaudis les autres pour les exploits qu'ils font. Tu applaudis les autres pour euh, les, les, les batailles qu'ils gagnent, les victoires qu'ils gagnent. Ça veut dire quoi Tu ne dois pas être nombriliste. Ça veut dire que tu dois avoir la tête bien levée et tu dois bien regarder autour de toi qui est en train de réussir. Pourquoi Parce que celui qui réussit est à la place que tu dois occuper normalement. Bon, à tout de suite. Les boss Bienvenue à nouveau donc euh, dans notre émission les Boss Ladies Show et là ben voilà, c'est le moment où je ne suis pas seule sur ce plateau. Nous sommes à trois et je suis avec mes chroniques je suis avec Daphné et Marie Alexandra. Hello Bonsoir <rire> les filles, vous allez bien Ça va et Ça va et toi, ça va et toi Ouais, ça va. <rire> La question me fait rire. rire Ok, bon, alors le thème que j'ai pu amorcer tout à l'heure, ce sont ces cinq attitudes qui vont nous ouvrir des portes. Mm -hmm. Voilà, Ouvrir des portes à quoi Je pense que de toute façon, on a compris... Hein, euh... Euh, les boss ladies sont des femmes qui aspirent euh, à, à, à être à des endroits de position et de pouvoir. Parce que Dieu nous demande de dominer. Donc yes. on va dominer spirituellement. Mm -hmm. Mais il faut que cette domination spirituelle devienne aussi naturelle. Hein? Ah, oui. Voilà, qu'on se retrouve en fait... Euh, euh, à, à des, des postes de pouvoir, des postes de décision, c'est important. Mm -hmm. Parce que sinon, on, on continuera à subir les décisions que, de, que les autres prennent, en fait. Mm -hmm. Et nous aussi, mm -hmm. on peut influencer. Je crois que Dieu, c'est même pas « je crois », c'est sûr, Dieu nous appelle à influencer. J'aimerais parler de quelque chose, je l'ai abordé tout à l'heure, et en off, <rire> vous m'avez dit que mm, c'est un peu choquant. Hein. C'est <rire> un peu touchy. C'est un peu touchy. J'ai parlé en fait de la, de la mendicité. Oui. Du fait de ne pas... Euh, voilà, être euh, se comporter comme des mendiantes mm -hmm. quand euh, on nous fait rentrer dans des sphères, etc. J'aimerais savoir un peu, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça Alors, euh, tout à l'heure, je, je, je réfléchissais et euh, je, en fait, je réfléchissais à faire vraiment la distinction entre une personne qui demande parce qu'elle veut avoir accès mm -hmm. et une personne qui mendie. Mm -hmm. Donc, déjà, pour moi, une personne qui mendie, c'est une personne qui, qui demande, mais sans avoir envie que ce qu'elle va recevoir change sa vie. Mm. Donc si mm. j'ai faim, je vais demander, euh, je sais pas, un plat, un sandwich, quelque chose, et je vais manger, mais de toute façon, dans quatre heures, 5 heures, j'aurai encore faim. Mm. Et ça n'aura absolument rien changé. Mm. Alors qu'une personne qui va demander parce qu'elle a besoin d'informations, c'est parce qu'elle veut que sa vie change. Mm. Et de fait, la mendicité n'apporte rien mm. à part des, des, des choses qui sont vraiment temporaires, mm. qui en fait, ça n'apporte aucun patrimoine, ça n'apporte pas de plus-value. Mm -hmm. Et euh, je pense que le Seigneur ne veut pas du tout que nous tombions dans la mendicité. C'est vrai qu'il dit euh, « demandez, vous recevrez mm ». -hmm. Mais on voit bien dans ce passage qu'il ne dit pas « mendier et puis mm « -hmm. euh, mm -hmm. vous aurez ». Donc vraiment, la mendicité, je crois au contraire que c'est un moyen de fermer euh, mm -hmm. toutes les portes. Hein, mm -hmm. On ne veut pas dire… Euh, mm -hmm. un peu moins, quoi. J'aime bien. <rire> <rire> Qu'est-ce qui t'arrive Non, en fait, parce que j'écoutais sa, sa réponse, <rire> et j'aime bien la distinction que tu fais entre mendier et demander, justement. Et quand tu vas parler du passage qui dit de « demander », en fait, mm. et « vous aurez », effectivement, le Seigneur ne veut pas qu'on mendie. Mais quand il va parler de demander, je pense que c'est pour acquérir quelque chose mm. sur du long terme. Mm. Alors oui. que la mendicité, effectivement, c'est sur du court terme. Mm. Et quand, euh, je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, par rapport à l'événement que, euh, que tu avais mm. organisé, où les personnes se comportaient bah, comme des mendiantes, c'est quelque chose qu'elles vont recevoir de façon temporaire. Peut-être mm -hmm. le, le fait d'avoir eu accès à cet endroit, mm -hmm. le fait d'avoir pu saluer telle personne, d'avoir côtoyé telle ou telle personne, bah, c'est une euphorie qui est juste temporaire. Mais mm -hmm. finalement, qu'est-ce que ça leur a apporté mm -hmm. Est-ce que ça leur a ouvert des portes Est-ce mm -hmm. qu'elles ont pu accéder à un mm -hmm. poste Est-ce qu'elles mm -hmm. ont eu un travail Est-ce que quoi mm -hmm. Qu'est-ce que ça a apporté mm -hmm. Donc finalement, pour moi, mendier, Déjà, ça manque de charisme. Mm. <rire> oui, Ça manque de charisme et ce n'est pas quelque chose qui porte du fruit. Mm. Alors, je vais préciser parce que je sais que euh, parfois, les gens prennent un peu ce qu'on dit euh, hors contexte, euh, hors contexte mm. et, et ne comprennent pas du tout et vont se dire « Ah oui, dans cette émission, on a condamné les personnes qui m'ont dit dans la rue. » Ça n'a rien à voir. Donc, mm. vous savez, parfois, on utilise des mots forts euh, mais pour pouvoir expliquer euh, en fait euh, des, des principes mmh, et surtout mmh. pour que ça fasse électrochoc dans, dans votre esprit. Mmh. Donc ici, on n'est pas en train de... de, de de critiquer ou de mal parler des personnes qui se retrouvent dans, à la rue, en fait, et en train de demander. Ça n'a rien à voir. Mm -hmm. Quand on parle de, de, de mentalité, de mendicité, on n'est pas en train de parler de « voilà, cette personne que tu as l'habitude de croiser, qui a eu ses problèmes et qui est là dans la rue. Mm » -hmm. Non, pas du tout. Donc, il faut vraiment comprendre le contexte. C'est normal d'utiliser des termes en fait on utilise ça c'est comme ça hein, dans la langue française on utilise des termes d'emploi oui. pour expliquer en fait euh, bah, expliquer des choses tout mm -hmm. simplement et en fait là quand on parle de mentalité de mendicité c'est surtout une mentalité de pauvreté. Exactement. Oui, okay La mentalité de mendicité de pauvreté, c'est cette mentalité en fait, où en fait, tu aimes dépendre des autres, mmh, tu mmh. aimes. J'utilise bien le, le, le, le mot ici, aimer, le verbe aimer. Tu aimes dépendre des autres. Mmh. C est, c est, c est, et, et quand, du coup, on t'ouvre des portes larges pour que tu sois actif, au lieu d'être actif, au contraire, tu veux encore dépendre des autres. Exact. Et dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est, euh, voilà, tu rencontres quelqu'un d'important comme un maire ou un président. Euh, au lieu de te sentir honoré de le rencontrer et finalement de l'honorer, tu vas surtout la câbler de questions pour savoir pourquoi est-ce que ta vie est misérable. C'est hum. ça. En fait, je pense que la mentalité de pauvreté ou de mendicité t'empêche de voir... Mm -hmm. et de saisir les opportunités. Mm -hmm. Tout à l'heure, tu as parlé euh, également de Joseph. Mm -hmm. C'est une histoire que j'aime énormément. Oui. Vraiment, je m'identifie beaucoup à son histoire. Euh, parce que c'est pas seulement une mentalité, je pense que c'est aussi un caractère. Mm -hmm. Lorsqu'on euh, va sur les réseaux sociaux et qu'on a plein de coachs euh, qui vont nous donner des clés, euh, tu vois quand ils font par exemple leur, leur pub, leur promotion, euh, euh, je vais te donner 5 cinq, euh, cinq petits conseils pour faire tel tel. Ils peuvent t'aider à maquiller la mentalité. Mmh. Mais tu peux avoir une bonne mentalité et un mauvais caractère. Mmh. Il y a des personnes qui ont une bonne mentalité, c'est-à-dire qui réfléchissent bien, mais qui n'ont pas travaillé leur caractère en fait. Mm -hmm. Donc tu peux avoir une bonne mentalité, c'est-à-dire euh, penser au bien, avoir de bonnes valeurs, euh, refléter en fait de bonnes choses, mais le caractère n'est pas transformé. Mm -hmm. Donc tu peux te dire que j'aspire à de bonnes choses, mais le caractère, il peut lui par contre rester dans des choses qui vont te contraindre. Mm -hmm. Et du coup, les portes ne vont pas s'ouvrir. Mm -hmm. Ce n'est pas mm -hmm. qu'une question de mentalité. Je mm -hmm. pense que c'est vraiment une question de caractère. Et je reviens du coup sur Joseph parce qu'il euh, a été chez Potiphar. Euh, il a été confronté à sa femme également. Il mm -hmm. a été en prison. Mais toutes ces étapes nous ont démontré que ce n'est pas qu'une question de mentalité. Ce n'est pas mm -hmm. juste une question de « il a eu un rêve mm », -hmm. mais c'est un caractère. Ça. Exactement. Et le caractère, je crois que c'est… Une des clés aussi, bah c est, c est, voilà, c'est ça. C'est important ce que tu dis, mm. parce que le caractère, c'est le réceptacle de la destinée. Exactement. C'est oui. dans, dans ton caractère que tu reçois ta destinée, et c'est avec ton caractère que tu peux accomplir aussi ta destinée. Oui. Pas, mm. pas juste avec l'onction, oui. pas mais juste a, avec le, le don, pas, peut te pas, juste, euh, voilà, pas ouais. juste avec les compétences et les qualités, mais ton caractère peut te disqualifier. Eh mm. On t'ouvre une porte, comme l'exemple justement, pour rencontrer euh, des maires, des adjoints aux maires, des, voilà, des délégués, ou des élus, tu rencontres ces personnes et toi, toi, toi, toi ton caractère, c'est... Non, je dois leur dire qu'ils <rire> entendent. Aujourd'hui, oui, ils m'entendent. Quoi non, non, non, non, non. Et en fait, au final, tu fais du bruit, tu fais du bruit. On ne va pas pour autant te remarquer, en fait. Tu es là, tu vas gifler le président. <rire> le président. <Hey> <rire> <rire> <rire> c'est ça. ça c'est un manque de tout. Ouais, c'est pas, bon, pas charismatique. Non, il, oui. il, il, il, il a mal fait. Non, il a mal fait. Il, il, il a mal fait. mal fait. Je me souviens que quand, quand, quand cette chose-là passait à la télé, je me souviens mes oncles disaient, Yé, va, va, va, gifler le président de chez nous là. Ah à, ça. À, à même, Mais on t'emprisonne Non. Ah, Chez nous, on, on t'emprisonne pas. À l'heure même, tu es mort. Et puis tu entends dire que ta famille a été empoisonnée. Mais c'est ça, ça, clairement. T'as même pas le temps on de faire pas un petit séjour temps de en faire prison. On en prison. Non, <rire> non. Ah là là. Mais donc voilà, en fait, c'est c'est ça, c'est mm. ça. Oui, non, clairement. <rire> <rire> c'est vrai, non, cette histoire-là, il faut faire vraiment attention. Pour ouais. Faut vraiment travailler ça. Mm. C'est important de travailler son caractère pour pouvoir, en fait, euh, vraiment. Euh, Là, là, on ne peut pas on peut avoir une grande destinée mais mmh. on ne peut pas accomplir cette grande destinée si on n'a pas le caractère adéquat le caractère adéquat mmh. et c'est là où on se rend compte que euh, personne ne peut aspirer à de grandes choses sans discipline personnelle Exactement. Exact. Mmh. et puis sans les autres tout court ouais. mmh. oui on parlé de l'honneur oui euh, je, je, je pense qu'il faut être bon. Mm. Il faut être bon avec les gens. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il y a un adage qui va dire trop bon trop con, mm -hmm. mais ça c'est aussi un adage du monde parce que oui. en réalité la bonté, selon le fruit de l'esprit, pardon, le fruit de l'esprit, elle n'exclut pas la sagesse ni la prudence. Mm -hmm. La Bible dit aussi qu'il faut être prudent comme des serpents. Mm -hmm. C'est la seule fois où la Bible même nous dit d'être comme des serpents, c'est comme... pour être prudent. <rire> Sinon le reste du temps vraiment cet pas animal là, bon. <rire> voilà, il fait sa vie, nous on fait notre vie de notre côté, il n'y a pas de souci, on n'est oh pas en palabre. Oh mais ça s'arrête là. Mais voilà, la bonté envers les gens, le fait de, de respecter les gens, de les prendre tels qu'ils sont, euh, de les honorer de les valoriser, mmh. euh, c'est quand même euh, un peu sous-coté parfois, mmh. je trouve. Mmh. Et euh, pourtant, c'est effectivement une clé qui, pour moi, a vraiment fait résonance lorsque tu en as parlé, mmh. parce qu'on ne sait pas qui est qui. Mmh, mmh. Vraiment, tu ne sais jamais qui est qui dans la vie. Bah, tu ne sais pas qui est qui, tu ne oui. sais pas si cette personne-là... Euh... « Voilà, il te sert le café ce jour-là, mais ça. tu sais ce qui va devenir demain, tu mais sais pas ?» C'est ça. Au-delà même de, fin, de savoir qui est qui, je pense que c'est aussi... Euh, ça montre vraiment l'attitude de notre cœur, en hmm. réalité juste faire les choses, pas par intérêt, mais parce que vraiment, ça nous tient à cœur aussi de le faire. D'autres vont, vont nous critiquer en disant, elle se rabaisse, mmh. ou elle mais c'est pas se rabaisser, c'est juste... Du Exactement, c'est parfois aussi faire preuve d'humilité. Maintenant, il faut être équilibré dans ça, quand même. Ouais. Mmh. Quand on va voir dans les entreprises, les attitudes que les gens peuvent avoir pour obtenir un poste ou non, autre, oui. mais voilà, mais il faut être ça, équilibré. C'est pour ça aussi que, en fait, l'aspect de valeur est important exact. parce que, en fait, tu ne, le, tu ne le fais pas. Il y en a qui, qui ont abuse mm -hmm. et, et, et mm -hmm. ça se voit quand tu abuses de oui. ça, ça oui. Oui. c'est pas tu... naturel quand tu... ouais. eh, oui patron patron mm -hmm. ah, ah, ah. <rire> non <rire> non tu vois et, mais en fait il faut avoir des valeurs profondes en fait, mm -hmm. en fait tu mm -hmm. le fais parce que tu tu respectes tu honores la position de la personne mm -hmm. tu respectes sa position tu respectes même tout le travail que cette personne fait que tu ne sais pas en fait exactement tu... voilà mm. moi j'ai une petite euh, une petite anecdote par rapport à ça on sait pas forcément en rapport avec des portes dans le business qui se sont ouvertes. Mais il y a quelques temps, je travaillais dans une, une enseigne qui, qui fabrique des parfums de, de luxe. Mm -hmm. Et euh, j'avais un manager qui était horrible, qui était vraiment terrible et qui, après ça, a même été... Euh, suspecté pour euh, harcèlement, en fait, oh, sur le wow. lieu de travail, donc harcèlement moral, mais également aussi harcèlement sexuel. Du merci, euh, je n'ai rien eu. Amen. Mais euh, il, il, a, il a vraiment tout fait pour me diminuer sur mon poste, et puis finalement, j'ai été euh, mutée dans, sur un autre site. Et en fait, euh, en partant, les, les collègues, qui étaient même supérieurs à lui, sont venus me voir pour me remercier. Ils m'ont dit vraiment, euh, sur le poste vous avez été exemplaires. On a vraiment apprécié de travailler avec vous. On ne comprend pas cette mutation, mais on tenait quand même à vous offrir. Donc, mmh. ils m'ont offert plein de parfums, ils m'ont offert vraiment des cadeaux voilà. très, très, très sympas. Et euh, vraiment, c'est tout simplement parce que j'ai été euh, j'ai vraiment fait preuve de bonté envers mmh. ces gens, j'ai mmh. vraiment euh, été dans le respect, dans l'honneur euh, mmh. avec chacun d'entre eux, mmh. et finalement moi qui pensais que ça se voyait pas parce que euh, j'étais, euh, on va dire hiérarchi hiérarchiquement euh, en de de de par dessous par rapport mmh. à eux, mmh. Mmh. donc je les côtoyais pas souvent, mais ils avaient remarqué. Mm. Et d'un commun accord, ils m'ont fabriqué dans les laboratoires hein, des parfums, mm. certes de luxe, mais ils ont mis quelques notes mm. euh, qui étaient, euh, euh, on va dire, ils, ils ont vraiment adapté pour moi. Mm. Donc c'était des, des, des, des, des, des séries qui n'existent pas, mais ils l'ont fait pour moi. Et du coup, je me suis dit, ah oui, euh, oui. vraiment, j'ai vraiment apprécié. Voilà, voilà ouais. pourquoi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ouais, c'est ça, ça. Tu vois, vois tu as oui. donné de toi, tu as donné mm. bah, parce que tu as, as respecté les valeurs que tu mm. avais mm. aussi, tu vois. Mm. Tu t'es pas comporté comme les autres. Ah oui, c'est ça. C'est ça. ça. Oui, ce, oui j'aime bien ce que tu dis. Respecter tes, tes propres valeurs. Mm -mm -mm. Respecter ces valeurs-là. Parfois, je pense que les gens aussi se trompent quand on parle de valeurs parce que ils se disent oui moi moi je dis tout ce que je pense et, et ils se disent que c'est ça sont ces valeurs. Ah, je pense que euh, quand la Bible nous exhorte en fait à à, à, à comment dire à, à vraiment euh, euh, J'oublie le, le verset biblique. Hum... De quoi ça parle oui, Du ça. fait de... de... Que tout ce qui est honorable, oui. que tout ce qui est charitable, qui... digne oui. de louange, soit l'objet de, de vos pensées. Pensez, pensez. Oui. Tu vois, quand la Bible en parle, euh, euh, et je pense que c'est même ce verset-là qui nous donne en fait les bonnes valeurs. En fait. Ça, les oui, bonnes oui. valeurs, c'est tout ce qui est honorable, c'est tout ce qui est charitable, c'est tout ce qui est digne de louange. Est-ce est, est que euh, tu en auras honte après Tu mmh. l'as fait, mais est-ce que mmh, tu en auras honte ça, après C'est ça, Est-ce que tu es, tu es capable de l'assumer et devant les gens, et toute seule, face à toi-même, est-ce que tu es capable d'assumer ce caractère de « moi, je dis tout, moi, je dis tout. » Et souvent, ça, ça pense. cache beaucoup de choses. Hein. Mm. Ce sont des personnes qui, en off, elles sont seules, elles sont tristes, elles dépriment, etc. Elles font les dures, en fait. Elles font les dures, c'est une barrière. Et, que, et quand tu es au, au, dans ton, ben, au milieu du travail, tu commences à, te, à avoir un comportement où tu veux montrer absolument à tout le monde que toi, tu as un caractère fort. Mm, mm, mm. D'ailleurs, je pense qu'on va, on va faire une émission par rapport à ça. Oui. Mais tu commences à montrer à tout le monde que, oui, toi, tu as un caractère fort, on ne te marche pas sur les pieds, etc. Et beaucoup de gens pensent que c'est une bonne attitude en soi parce qu'ils se disent... Euh, les gens vont me respecter, ils te respectent pas les gens en réalité. C'est pas avoir du une... caractère, hein. ça, pour moi ça c'est de l'impolitesse. Ça n'a rien Mais à ça, voir. Ça c'est une attitude de, de domination. Mm -hmm. Et je pense qu'on voit bien même dans l'histoire, les personnes qui ont été tyranniques, elles finissent mal. Non, mais quand on dit tyra tyrannique, c'est vrai, mais ça, c'est encore quand tu as, tu as une position mm -hmm. de pouvoir. Mais mm -hmm. tu sais, tu t as, t as certaines femmes, et je pense qu'elles se mettent aussi des bâtons dans les roues. Oui. C'est quand tu arrives à un travail, par exemple, tu as des collègues, femmes aussi, et tu commences à avoir un certain nombre d'attitudes qui vont te fermer les portes. C'est vrai tu aussi. Tu vois, euh, tu vas être impoli mm. ou tu vas vouloir... Euh, selon toi, dire des vérités à tout le monde, ça. que tout le monde doit entendre mmh. tes vérités, comme si les gens Comme si c'est toi qui détient la Exactement. vérité la absolue, la absolue, la en Voilà. Plus, quoi. Voilà. Mais j'aimerais revenir sur la notion de porte, mmh. parce que quand on va penser porte, on, on voit tout de suite opportunité. Mmh. Mais je me dis que la, les portes, c'est d'abord les cœurs des gens, mmh. parce que mmh. c'est les gens qui détiennent les opportunités. Mm -hmm. Vous voyez enfin, mm -hmm. Je de oui, bien expliquer. Il ne faut pas voir juste la porte, c'est-à-dire, moi, je suis niveau 3 et il faut que j'aille au niveau 4. Parce qu'entre les deux niveaux, la porte, c'est d'abord le cœur de la personne qui détient l'accès. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, si dans ton attitude, dans ta manière de parler, de te comporter, tu vas être une personne irritable, tu vas irriter le cœur de la personne, son cœur va se fermer ben et oui. automatiquement la porte se tu, Mais tu, oui. tu loupes mmh. tout C'est ça, les c'est comme les un entretien. déjà Pour moi, les entretiens sont aussi faits pour sonder un peu euh, oui. les personnes, tu vois. Oui. Donc si ton CV, il est complet, il y a tout ce qu'il faut, mais ton attitude n'est pas bonne, tu peux être disqualifié oui. parce que tu n'as pas la bonne attitude mmh, pour parfait. le poste, mmh, en mmh, réalité. C'est vrai. Comme tu dis, c'est vraiment les, les portes, ce sont les cœurs. Si tu touches pas le cœur de... de... Ça me fait penser, en fait, à ces situations qu'on voit souvent. Ben, souvent, on voit ces petites situations-là dans les films. C'est assez drôle, mais au final, c'est pas si drôle que ça. Euh, c'est quand euh, ben, tu as, as une jeune femme ou un jeune homme qui court pour un entretien et sur, euh, sur le chemin, il rencontre quelqu'un qui l'énerve, oui. tu vois. Sur le chemin, tu rencontres mmh, une personne mmh, qui t'énerve, mmh. tu es en train de conduire, il te fait une queue de poisson, je sais pas quoi, tu le rattrapes, tu te mets à l'insulter, et en fait, <rire> c'est le, <rire> le recruteur. C'est le recruteur. Ah là, là, là, là, là, là. Ça, Et horrible, tu hein. arrives pour passer ton entretien là. Oh oh. <rire> ah oui, non, là. Et ça, c'est une leçon de vie en fait. Ouais. C'est une leçon de vie. Il ça c'est il, il faut que tu fasses attention parce que là, bon, encore que. Dans ces films là, on voit que la porte s'ouvre quand même, mais oui. dans la vraie bon, vie, c'est un film. aussi, hein. C'est bien romantique. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Oui. Tu me dis, t'insultes le patron et puis tu arrives comme ça, tu découvres que c'est le patron. Le patron te reconnaît, mais il ne t'ouvre pas la porte. Ah non, il ne va pas t'ouvrir la. Il porte. ne t'ouvrira pas la porte, donc je pense que c'est important en fait quand on. En je tant crois que, que femme, dans la vraie vie, tu arrives dans le bureau, tu vois que c'est lui, mais toi même tu repars. En fait. <rire> <rire> tout... Tu ouvres. Tu refermes la porte. <rire> oui. Tu repars Tu repars directement. Ou alors ah. tu restes. Tu passes ton entretien. Le gars va même dire que non. En fait, cette personne me bluffe. Ouais. C'est qui tout double là C'est qui tout doux C'est qui tout doux Mais bon. C'est qui tout Mais c'est important en fait de ouais, travailler ouais. justement euh, cet aspect-là de oui. son caractère en fait pour avoir la bonne attitude qui non seulement t'ouvre les portes mais aussi te maintienne parce que tu peux à un moment donné, avoir la bonne attitude, ça te donne des opportunités. Oui, mais quand tu es là-bas, tu changes. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'humilité, en fait. Quand tu es là-bas, ça y est, tu es arrivé. Le naturel revient au gamme. C'est voilà. ça. Il <rire> y, y a le naturel, mais il y a aussi la grosse tête. Oui, c'est ça. En général, ça revient après les deux mois d'essai. <rire> la période d'essai. Après, après, après la, la période ah, d'essai, ah, de c'est est là que tu vois... Euh... C'est vrai que ça, c'est une mentalité au travail <rire> oui. d'attendre la période d'essai. C'est ça. Les gens sont là, ils se comportent très sérieux. Là voilà, et, tout, et dès que a... la période est validée... Et ils se disent, mmh non, j'attends de valider la période d'essai. C'est ça, c'est ça. Là, ils se relâchent, en ouais. fait. Ouais, c'est comme quand tu attends d'avoir signé ton contrat pour dire que, ah, au fait, je pars en vacances à telle date, je ne vous l'avais pas dit avant, alors que tu avais déjà pris tes billets, etc. Enfin... Non, il faut être intègre. Et moi, j'ai une copine qui euh, cherchait du boulot et elle est tombée enceinte pendant qu'elle cherchait du travail. Et euh, à ses entretiens, en fait, elle rentrait son ventre pour ne pas que ça se voit. Et du coup, il y a un entretien qu'elle voulait absolument. Et pendant tout l'entretien, elle était limite en mode en apnée. en apnée pour pas que le ventre ne se voie. Et finalement, elle a eu le boulot. Je dis mais comment tu vas faire et eh, j'ai cru que tu allais ben... me dire que le ventre est sorti. Non, non, non. <rire> bon, ça va. Le ventre, il n'est pas été euh, en mode. Je euh, crois que le ventre est sur la, la table Elle n'a je... pas pu se retenir à un moment donné. Non, non, non. Elle a vraiment eu le poste et tout. Je dit « mais comment tu vas faire Bah, elle s'est cachée. Pendant euh, bah les deux mois, et pendant la période d'essai, de, elle s'est cachée. Elle avait donc des pulls et tout <rire> ça, et dès que la période d'essai de, est passée, ah, elle s'est relâchée, et là on voyait vraiment le ventre. Bah puis, parce euh, que sinon, on l'aurait pas recrutée. On l'aurait pas recrutée, <rire> et son patron, euh, il l'avait mauvaise et ouais. après ça. Hein. Mais ouais. bon, elle était déjà dans la boîte, donc qu'est-ce que vous voulez, elle a ouais. bah Après, du coup, c'est quand même un, un mauvais démarrage, je trouve. Mm -hmm. Moi aussi, je trouve que c'est un mauvais démarrage. Bon, c'est basé sur le, le mensonge, c'est pour ça C'est une... basé sur le mensonge, et puis même, il va se dire, il ne peut pas te faire confiance, ou il peut aussi prendre ça comme tu lui as fait un coup à l'envers, mmh. parce mmh. que finalement, le monsieur, elle ne le connaît pas, donc peut-être qu peut que si elle avait dit la vérité, peut-être que ça serait passé aussi, ouais, tu vrai, vois. C'est vrai, bah, que... c'est parce... vrai. Oui, parfois, que... on a tendance mmh. à chercher des, des, des solutions par nous-mêmes, et on se retrouve dans des trucs, tu vois. Pour moi, quelque chose qui démarre sur le mensonge... Sur la dissimulation. Mmh. Voilà, pour moi, ce n'est pas un bon départ, parce que bon, après, je la juge pas elle, hein, c'est la société aussi qui veut ça, oui, en réalité. Vrai, oui. Donc euh, vrai, oui. voilà. Oui, ouais, non, parce que nous tous, on sait que bon, euh, et ça, c'est ce qui est particulier chez les femmes, hein, c'est que quand tu es enceinte dans, la, dans, le, dans le milieu professionnel, clair. dans ouais, certains ouais, ouais. emplois, c'est vraiment, c'est extrêmement compliqué oui. et, euh, et c'est important. Il y, a, il y a même des emplois. C'est vrai que c'est un peu tabou comme ça, mais il y a des emplois où le patron te... te te te dit que c'est soit ta carrière soit les soit enfants enfant, oui. et donc euh, voilà certains se retrouvent obligés d'avorter parce que elles sont tellement carriéristes qu'elles mmh. veulent aller jusqu'au bout mais pour certaines de on te chose. demande même avant est-ce que tu comptes avoir des, des enfants, enfants. est-ce que tu as déjà des enfants est-ce que tu veux fonder une famille etc hey, oui, oui compliqué. les filles c'est ça il faut travailler pour vous-même ah oui <rire> battez-vous battez-vous ouais. à devenir indépendant financièrement ou c'est vous mmh, qui mmh, qui, mmh. qui employez les gens en fait parce que euh, voilà, on se retrouve quand même dans des situations où euh, la femme, est, elle n'a elle, elle pas beaucoup de marge. Surtout oui. que tu, tu es appelée forcément à être mère. En tout cas, si tu es comme nous qui aspirons voilà, au mariage, à une famille et tout, tu es appelée à être mère. Et pour moi, ça ne devrait pas être un choix de devoir choisir entre euh, la famille, ou ma carrière, ce serait vraiment pas pour moi, pour en fait. Pour moi, ça non. me déchirerait le, ça, ça me briserait le ah, cœur de même devoir en... faire ce choix-là, en fait. Moi-même Non, je... Pas toi Non, enfin, quand je dis non, c'est genre, je ne suis pas d'accord avec ce genre de, ouais, non, de, non, de, de, de, de choix qu'on veut ouais, imposer, en oui, fait. Oui, oui. Mmh. Et vous voyez, ça, ça me donne l'impression que la société euh, réduit les, les chances, réduit les opportunités et les moyens pour que les femmes atteignent un succès dans l'entreprise, mais de façon honorable. Mmh, mmh, mmh. Vous voyez mais, mais tu sais que ça, c'est aussi l'une des choses chose. pour lesquelles, avec les années, les femmes ont commencé à avorter en réalité. Oui, hein, oui. Parce que de plus en plus, ben, voilà, elles voulaient avoir les mêmes droits que, que les, les hommes, hommes, les mêmes chances de, de succès, de réussite bien que bien les bien hommes. Bien. Et, et du coup, ben, ben, l'IVG, euh, etc., mmh. toutes ces choses-là, mmh. sont arrivées aussi mmh. dans la société par ce biais-là. Mmh. Euh, maintenant, moi, je ne dis pas hein, qu'il faut rester là et puis faire euh, 10 enfants... Euh, tous les ans, un enfant, c'est mmh. pas ce que je dis, mais je pense que... On après, doit être libre de choisir que chacune simplement doit, non, On doit voilà. être libre de on choisir. On n'a ouais. pas à faire à ce choix soit la carrière, soit les enfants. Euh, que, en tout cas, je pense que c'est ce que les boss disent. Mmh. On prône, oui. c'est la possibilité d'avoir le choix. C'est oui. tellement important de pouvoir faire des choix euh, pour en venir très rapidement par rapport à... La, à comme tu parles de l'avortement et tout, on va parler de choix. Mmh. Mais c'est pas le seul domaine dans lequel on doit avoir la possibilité de faire le choix. Mm -hmm. Même tes choix, les choix de vie, mm -hmm. on doit être dans la, la, la possibilité de faire plusieurs choix et d'avoir plusieurs options. Mm -hmm. Et nous, ce qu'on veut dire vraiment, c'est que, c'est l'option selon la voie du Saint-Esprit qui est la meilleure. Amen. Et que ce n'est pas euh, euh, à cause de compromis et, et de passer y par y la, la petite mm -hmm. porte mm -hmm. ou euh, faire des choix qui sont malhonnêtes mm -hmm. et basés sur le mensonge, en fait. Mm -hmm. Je pense mm -hmm. que c'est quand même l'essence le, même de ce thème et de mm -hmm. cette émission. Oui, c'est voilà. ça. Mm -hmm. ça, donc l'intégrité, l'humilité. Voilà, mm -hmm. L'humilité, c'est apprendre à rester à sa place, tout mm -hmm. simplement. Euh, rester euh, ne pas ne pas se sentir trop monté voilà ouais. quand tu sens que tu as monté peut la tête commence à devenir trop grosse et mmh. trop lourde et bah, cette tête finira par tomber Ah ça, <rire> ça. Oui, hein. ça va être tellement lourd que, paf, ça va tomber après. Ça va tomber, <rire> ça va tomber à force d'être lourd. Donc, mm. voilà, il y a ces principes-là. On a, on a parlé des principes d'honneur et de la reconnaissance. Oui. Voilà. Ah, ça, la important. reconnaissance. Je donnais des exemples du fait de, même quand tu arrives dans un restaurant, d'apprendre à tout le temps dire merci mm. euh, euh, aux serveurs euh, et tout. Euh, dire merci pour, pour les moindres petites choses, en fait. Dire merci quand... Euh, quand tu achètes quelque chose, mmh, mmh, parce que souvent, moi j'observe beaucoup. Et souvent, les gens ils disent tu, tu arrives dans un magasin, tu donnes ton argent, hop, tac, tu reprends. Ok, tu es parti. Oui, Alors que non, bonjour, merci, euh, merci mmh. au revoir, bonne journée, etc. Oui, C'est pas. Voilà. Mais on oublie que les, euh, les, les, les princes, les princesses, quand ils sont petits, on les éduque. Euh, C'est ce l'étiquette, je mmh. crois qu'on appelle ça. C'est des, des règles de bonne conduite et de politesse mmh, mmh, mmh, et de, mmh, mmh. des manières. Mmh, mmh. En fait, les rois et les reines sont éduqués f... pour avoir de bonnes manières. Et pourtant, dans notre époque. Alors là, les rois. Mais tu vois, et pourtant, dans notre époque ici, en 2022, tu vois, les, les bonnes manières, c'est plus. Je, je comprends pas pourquoi c'est plus... Euh, c'est pas, oui, pas... important. Oui, c'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité. Tu vois, c'est plus d'actualité. Quand tu as des bonnes manières, c'est tu en fais trop. Quand tu as des bonnes manières, c'est tu te prends pour plus que les autres. Alors que non, pas du tout. Au contraire, moi, je suis convaincue qu'avoir des bonnes manières, avoir des bons principes, des bonnes valeurs, c'est ce qui permet aussi de trouver des portes et de, de te maintenir en fait à ces endroits C'est pour ça que c'est important de se connaître soi-même et de ne pas se fier au regard des gens. Très parce bien. que c'est souvent le regard des gens qui va nous pousser à faire des choses qui vont à l'encontre de mmh. nos valeurs. Mmh. Peut-être que toi, tu as été bien éduqué parce que parfois, on voit des choses qui se passent avec les, la nouvelle génération, les, mmh. les choses que les, les enfants font dehors aujourd'hui, et on va remettre euh, ça sur le dos des parents. Mmh. pourtant le parent a bien fait son travail mmh. mais il suffit que tu te calques sur le regard d'autrui mmh. pour faire les choses et tu fais n'importe quoi mmh. en fait donc c'est important de se connaître soi-même mmh. et se connaître soi-même c'est connaître Dieu mmh. c'est connaître son identité donc mmh. si tu ne connais pas ton identité si tu ne sais pas qui tu es, tu vas toujours faire les choses par rapport au regard des autres c'est important de savoir ce que Dieu dit de toi mmh. en fait mmh. et à partir de là tu agiras de la bonne façon mmh. et tu suivras la bonne voie en fait mmh. tout simplement mmh. et finalement ce sont même les gens qui te critiquaient et qui te disaient, enfin, voilà, qui te ou qui, qui, qui te que non, tu fais ça parce que ceci, cela. Ils vont te suivre, ils vont t'imiter, mm -hmm. parce que finalement, ce que tu fais, c'est le, enfin, tu manifestes les fruits de l'esprit mm -hmm. quand tu marches avec le Seigneur. Totalement. Voilà. Et donc, tu impactes d'une certaine mm -hmm. façon. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. en réalité, ces personnes-là vont finir par te suivre. Mm -hmm et mmh. peut-être même un jour te dire merci. <rire> oui, c'est vrai. Mais il y a des gens qui sont instruits, qui sont éduqués par la rue, qui ça. sont instruits et éduqués par d'autres enfants. En fait, un enfant ne peut pas t'éduquer. Ça, c'est vrai. Mmh, mmh, mmh. Quelqu'un de ton âge ne peut pas t'éduquer. Mmh. Tu peux avoir des amis, ton ami ne peut pas t'éduquer. C'est pas vrai. Mmh. Ton ami peut t'inspirer, mais il ne peut pas t'éduquer. Mmh. L'éducation est toujours faite par quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui a vécu plus de choses que toi. Mmh. Mais celui qui a vécu exactement les mêmes choses que toi va juste t'inspirer, il ne pourra pas t'éduquer. Et c'est important en fait de savoir reconnaître que, qui sont les personnes que Dieu a placées dans ma vie pour m'éduquer, mmh. pour, pour participer à ma, ma, ma, mon épanouissement, mon éclosion, ma croissance, mmh. en fait. Mmh. Et, et c'est là où, en fait, on a, on a vraiment du mal à à faire la part des choses dans nos, dans nos relations. C'est vrai. Et parfois, on passe plus de temps avec des personnes qui sont du même niveau que nous. Si mmh. tu, tu passes plus de temps avec des personnes qui sont au même niveau que toi, en réalité, vous irez... Vous allez stagner. Vous allez aller mmh. au même rythme. Mmh. Vous Mais allez tu, aller au même rythme. Tu connais ce, euh, cette série sur Netflix de la jeune femme là qui avait menti, qui avait menti qu'elle était euh, une... Oui, oui, oui designer, je, la connais, je, la connais, je la connais, je la connais, etc. En fait, c'est les relations. C'est vraiment ce que tu Enfin, tu es en train de parler. Je parle de celle cette... qui finit en prison, là. Oui, oui. oui. Bon, on va mettre un mais peu une de côté... Mais c'est une histoire hein. vraie. une histoire vraie. Oui. On va laisser le côté où elle a fini en prison. On sait que, voilà, la prison, c'est mal. C'est le mal. OK. Mais ce que je veux <rire> dire par là, c'est qu'elle a considéré chaque personne qu'elle avait en face. Et elle s'est mise au niveau, en fait. Mmh. Ça lui a ouvert des portes qu'elle ne méritait peut-être pas. Mmh, mmh. Mais elle a su... Les relations, ce sont des richesses les relations, c'est tellement important pour avoir du succès. Tu as dit tout à l'heure que les dons euh, et les talents ne suffisaient pas. Hein. Mm -hmm. Il y a des gens qui ont des dons. L'apôtre dit toujours que le cimetière, c'est l'endroit le plus riche. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens qui meurent avec leurs dons, qui meurent avec leurs talents, qui exact. meurent avec leur savoir, etc. Mm -hmm. Mais il leur, manque, mm -hmm. il leur manquait peut-être mm -hmm. les relations pour pouvoir se hisser là où ils en, ils en ont eu toujours envie, en fait. Mm -hmm. Et justement, lorsque nous avons. Dans notre entourage, ces personnes-là qui peuvent nous apporter ce savoir mmh. et cette éducation, c'est très important d'apprendre à les, à les chérir, à, à, à, les, à les valoriser en fait, mmh. à vraiment valoriser ce qu'ils nous donnent parce que c'est mmh. comme ça qu'on va pouvoir gravir mmh. les échelons mmh. en fait. Il y a, mmh. il y a un, un, on va dire, un co euh, alors, est est, coach, un orateur, orateur mmh. coach, écrivain, euh, qui s'appelle euh, Les Brown, mm -hmm. il, a, il a dit en anglais Live full and die empty. Oui. Mm -hmm. Il a dit, c'est tellement profond. Oui. En fait, ça veut, ça veut simplement dire euh, bon, Vie pleinement. Vie pleinement, pleinement. c'est-à-dire sois plein mm -hmm. dans ta vie, vis pleinement, vis entièrement et meurs vide. Mm -hmm. OK Le sens de cette phrase, c'est Tu es sur cette terre, euh, donne tout. Voilà, c'est ça. Donne tout, donne, donne tout, tout de sorte à ce que, quand tu rejoins le Seigneur, mais c'est bon, en fait, tu as tout fait. Oui. Quand... Parce que pourquoi est-ce que ça m'a fait penser à ça C'est quand tu as... tu as dit ce que dit souvent l'apôtre, que euh, l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Et c'est ce qu'il dit, en fait. « Live full and die empty », c'est mm -hmm. en fait, ne va pas au cimetière avec tout ce qui... toutes les richesses mm -hmm. qu'il y a en toi, mm -hmm. vie pleinement. Et dans le vie pleinement, je suis convaincue qu'il y a aussi le fait euh, d'apprécier... Les relations vrai. Euh, que tu que tu que tu as que Dieu te donne en fait mmh, apprendre mmh, mmh. à les apprécier apprendre à les honorer mmh. apprendre à les valoriser ça. Euh, voilà voilà voilà voilà voilà <rire> voilà voilà <rire> donc euh, voilà c'était vraiment un plaisir d'aborder cela et donc c'est ça en fait développer de bonnes attitudes être être euh, développer de bonnes attitudes c'est aussi être à l'heure Oh là là Et Être à l'heure bon. Être à l'heure je, je ne vais pas commenter ce que Daphné vient de faire. Mais nous-mêmes, on sait pourquoi elle a fait ça. Non, j'ai fait ça juste comme ça. Bien juste sûr. Comme ça, j'avais besoin de m'étirer. C'est tout. C'est tout. Voilà. Ouais, donc il y a aussi ça, être à l'heure. Euh, être aux bons, aux bons endroits, savoir se pointer aux bons endroits pour, mmh. euh, pour les opportunités. Ah, ça, oui. ça demande du discernement aussi. Ah, oui. Oui, oui, oui. Oui. oui, oui, oui. Avoir du discernement, savoir se, se, se, se, cor correctement observer son, son environnement aussi. Oui. Voilà. Oui. Ne pas observer son environnement avec du jugement. Parce qu'il y en a qui jugent les riches. Mais c'est vrai, hein ben, Mauvaise n'aiment je... pas les riches, hein. c'est vrai. Hein. Mais c'est parce que ça leur fait mal. <rire> Attends, moi, je vois pas... Non, mais c'est vrai, parfois. Enfin, Ça dépend de l'œil avec, avec lequel tu les regardes. Tu oui. peux les regarder et t'en inspirer. Je sais que, je sais pas, la maison, on aime bien regarder les émissions. Il y a des grandes maisons, des ça. trucs comme ça. Ah là là. Ben, comme ça, ça te permet de te visualiser. Trop Marie trop Attends. Quand Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand c'est à la télé, c'est facile. Mais remarque... Si une jeune femme débarque dans ce studio, elle est toute pimpante, mmh. etc. Quand tu la regardes, tu sens qu'elle sent le million. Et il y a d'autres femmes. Tu vas voir que toutes les femmes vont tourner leur regard ah pour Déjà, les femmes, elles n'ont même, même pas, pas besoin qu'il y en ait une qui soit riche. Et l'autre non pour déjà se regarder ça c'est une attitude tellement féminine mais c'est vrai que en oui, réalité c'est autre chose qui regardent très très mal tu oui. vois oui. Et, et, et le truc c'est que surtout dans nos communautés chrétiennes mm. ben si tu es une femme euh, un peu guindée tu vois un peu guindée avec tes manières avec mm. euh, avec tes manières avec euh, ton manières. Ar ton argent <rire> qui se voit sur toi oui, c'est sûr que les gens en te regardant en se disant mais où est-ce qu'elle se croit celle là alors que moi je pense que au contraire il faut aussi il faut laisser, en fait, la possibilité aux personnes... Moi, je dis que dans l'Église, il faut qu'on laisse les riches venir à l'Église dessus. Mais bien bon, sûr. On a besoin d'être impactés. Mais c'est ça. Il t'impacte des fois simplement avec l'accoutrement, déjà. Tu vois, quand tu hein? vois une personne Sa comme ça... Sa chaussure t'impacte. Ça la personne n'a pas besoin de parler. Ça te fait rêver. La ça personne n'a fait... pas ça besoin de... Ça fait voyager. De... Tu sais, quand elle est gare avec sa, vo sa voiture, t'as batte. Oui, mais c'est même une opportunité d'appliquer la parole quand tu vois cette personne-là. Bah oui, tu, tu voilà. dis, Elle Allez, a, applique ça. la parole de je... Dieu. Non, elle, elle applique, mais toi aussi, quelle est ton attitude vis-à-vis -vis oh. d'elle Oui, c'est vrai. Parce que c'est facile. Oh, amen Oh, yes, amen oui. On se jette, on crie, etc. Mais maintenant que cette personne, elle est devant toi, quelle attitude tu vas manifester mais Oui, c'est ça, parce tu que l'idée, c'est pas de paraître pour des femmes frivole. Mm -hmm. dès que l'on voit quelqu'un qui arrive avec euh, certainement son opulence etc et d'être euh, émerveillé c'est pas non, ça, ça c'est de vraiment avoir le cœur qui est prêt et qui est déjà euh, bien enseigné de telle sorte à ce qu'il puisse aspirer en fait tellement à ça que ça te fait plaisir de le voir. Ouais, voilà, ouais. tu te dis, merci Seigneur pour ce que tu m'as montré aujourd'hui. Merci pour cette femme. Ça, ça. te permet de te visualiser. Tes yeux naturels doivent être affectés. Oui, oui, tes yeux naturels doivent être affectés, oui, c'est doivent, doivent la de l'esprit, je suis désolée. Mmh. Et à ce moment-là, c'est là, faire preuve d'humilité. Ouais. Quand on demande, et <rire> tu, tu ah, auras... -là, ben, là, pas la mendicité, peux... non. Voilà, peut-être ouais. demander à cette... Voilà, comment tu as fait pour en arriver là, poser les bonnes questions, connaître l'histoire de la personne, quel est le prix qu'elle a payé, aussi mmh. Parce que souvent, on pense qu'une personne arrive là comme ça, mmh. mais non, il y a un prix à payer. Donc pour moi, voilà, quand tu vois Et une souvent personne, même euh... quand on voit une jeune femme qui est, qui est, qui est très guindée, qui a beaucoup d'argent, on a même tendance à penser euh, que… Alors, je, je vais bien expliquer mon propos. On a tendance à penser que ce sont des personnes qui sont focalisées sur les apparences. Oui, c'est vrai. Avec, et, euh, pas et Pas forcément, et, et c'est dommage, parce que c'est pas parce que j'ai les moyens de m'acheter ça que ça veut dire que je suis focalisée sur les apparences, ou c'est pas parce que j'ai les moyens de, de, de, de soigner mes cheveux, d'avoir une perruque à combien d'euros, euh, voilà, d'être présentable, que ça veut dire que je suis focalisée sur les apparences, pas du tout. Et peut-être même que c'est ça, c'est quelque chose qu'elle a commencé, même avant d'avoir tout cet argent qu'elle avait. C'est vrai. Parce qu'il faut pas attendre d'être riche pour prendre soin de soi, en mmh. réalité. Mmh. Et c'est vraiment comme ça que des fois on pense que « ah mais elle, elle doit être machin », alors que non, elle prend... Enfin, C'est marrant que, que, vous, que vous parliez de ça, parce que ce matin j'ai écouté un podcast mmh. euh, d'une femme qui parlait euh, donc de, de femmes américaines afro-américaines qui, qui avaient réussi. Donc elle parlait de Michelle Obama, elle parlait de... Euh, euh, de Tracy Ellis euh, Ross et plein d'autres mmh. encore. Et elle parlait euh, de, de, du livre de Taraji oui, qui va sortir très bientôt. Et en fait, dans le livre, elle explique que même si elle a réussi, même si elle a tout cet argent, aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Hmm. C'est-à-dire ah. qu'elle n'est pas dans un niveau de, de satisfaction euh, émotionnelle et certainement spirituelle, et elle a décidé de faire comme euh, une retraite. Hmm. En fait, de se, de se retirer vraiment de... Je la veux bien de... dans mon église. Hein? Elle, a, elle a décidé de <rire> se retirer de, de tout euh, le côté de Elle peut rejoindre sa sœur, mon Bah oui, clairement, <rire> c'est pas loin en plus, tu vois, les tâches, c'est pas loin. C'est la... à côté, c'est ah, à, à côté, vous êtes voisine. Mais voilà, elle a décidé de se retirer pour euh, réfléchir, mmh. parce, parce que finalement, elle n'est pas autant attachée à la mmh. réussite ou au, tout l'aspect matériel que lui apporte cette réussite. Mmh. Mmh. Donc, comme tu le dis bien, ben c'est pas toutes les personnes qui sont euh, guindées ou qui sont dans l'opulence ben, qui sont euh, matérialistes et qui euh, sont grosses, Tout quoi. à fait, mmh, tout à fait. Pas du tout, mmh. tout à fait. Surtout que quand tu connais l'histoire de cette femme, elle va te dire qu'elle ah est oui. partie d'une ville pour aller à une autre, elle oui. avait son, son enfant sous les bras. Voilà, c'est a... du Bronx. Ouais, ouais, ouais. Et elle avait que quelques dollars en poche, ça. donc il fallait que là, là, là, elle s'en sorte. Mm. Donc elle a déjà développé une certaine mentalité qui fait que, ben, en fait, à chaque fois, elle va gravir les échelons, mm. parce qu'il faut qu'elle aille, qu aille plus loin, qu'elle réussisse. Elle a un enfant à élever, à nourrir, etc. Mm. Mais finalement, c'était pas... Enfin moi, quand je regarde son histoire, ne... c'est pas pour moi une femme qui a réussi parce qu'elle voulait des millions. Mm. Elle a réussi parce qu'il fallait que... Elle était drivée par un rêve, par une passion mais c'est mais, mais pour moi c'est ça aussi la réussite c'est d'être drivé d'être conduit par euh, une euh, comment dire euh, Avoir des bonnes motivations c'est pas seulement des bonnes motivations mais des objectifs qui nous dépassent mmh, tu mmh, vois mmh, les mmh. objectifs qui nous dépassent sont les objectifs en fait qui n'ont rien à voir avec notre égo notre égoïsme ou égocentrisme mmh. tu vois c'est pas juste des objectifs pour te permettre en fait de euh, je dois m'élever dans la société non c'est parce que il y a quelque chose qui te conduit et mmh. cette chose-là, c'est plus grand que toi. Et ça. moi, la chose qui me conduit, c'est que Dieu m'a dit, la parole va me dire donc ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et, pour, Amen. et la puissance que Dieu va ordonner dans ma vie, là, mais forcément, c'est quelque chose qui me drive au-delà de, du fait de... Oui, j'ai envie d'avoir une belle voiture, une belle maison, Exactement, etc. Ça, Donc, en tous les cas, je dis que, voilà, quand on est dans une communauté et qu'on rencontre des femmes voilà, qui, qui sont apparemment riches, en tout cas, ça se voit, la bonne attitude, c'est de ne pas les juger, c'est de ne pas les mettre dans une case voilà, avoir la bonne attitude parce que vous honorez les riches, vous allez devenir riches. <rire> c'est clair. Très, très bien, très, très bien. Merci beaucoup, les filles. Merci, Merci à toi. C'était une belle conversation. Oui, comme, comme d'hab, ça passe vite. Vrai, ça passe vrai. super vite, oui. mais c'est intéressant. C'est <rire> trop bien de parler avec vous. Et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié ces moments et que vous avez pris des notes importantes pour... Euh, avoir ces attitudes qui vont vous ouvrir des portes. Et vous savez, vous êtes appelés au succès. Nous allons toutes réussir chez les Boss Ladies. Okay. Euh, nous vous remercions d'avoir regardé cet épisode. Et nous vous disons à très prochainement sur Évangile TV. Bisous. Bye. Bye.